Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas le prix. Agents, trop cher, trop grand, la vie n'a pas le prix, pas le prix. Merde, ça fait pour te faire des plaisirs. J'avais un forfait orange, j'avais plus de 2000 euros. Et mon père, il était obligé de payer. Parce que j'avais n'avais pas curatel, je le dépensais. Quand j'avais des sous, ça des choses, ça chutait plein de trucs. Et j'ai me dé dépasser comme ça. Je pas moi au début, je n'avais pas un de l'argent. J'ai acheté euh, une CDFI, j'ai acheté des, des trucs. Là, j'ai acheté un portable de 200 euros. Les de à carte, j'ai fait des devis, et j'ai mis, acheté un portable. Moi, oh, c'est important pour moi. C'est important. Ça l'a tout le temps été. L'argent de poche, c'est bien, mais l'argent en plus, c'est mieux. Quand tu te retrouves à découvert, moi j'étais avec un ami, il ni mes chèques avec mon nom, j'ai à la poste j'étais. Ce que j'ai tous les mois, je le gère très bien, j'ai jamais eu de problème. Moi j'essaie de ne pas emprunter, je préfère me priver, me priver d'une chose et me l'acheter plus tard. J'ai de l'argent de côté, il n'y a qu'un compte qu'on ne touche pas et ça se multiplie. Tu t'en fiches ouais, ouais, je m'en fiche. Je demande, pour toi, tu t'es allé, et me donne par exemple, une moto est chère. Voilà, oui. J'avais des sous de côté déjà, j'avais été regarder les prix. Bon, après j'ai dit à ma tutelle, bon, j'ai vu ça, ça me coûte ça, ça, ça. J'ai fait des économies et c'est un truc que je voulais, donc euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est, euh, point de vue réparation, entretien et tout, c'est vrai que c'est euh, cher. Il faut faire attention, voilà. J'avais l'argent que j'ai, j'ai 80 euros pour le mois. Et moi, moi, c'est pas assez. Il me faudrait moins 40 euros de plus. Ouais. Moi je trouve que c'est un peu juste. Eh, par moi ouais. moi. Mmh. moi c'est 15... C'est Comme... 50 euros par semaine. Si on a besoin de quelque chose, on demande la, la curatelle, c'est elle qui donne le feu vert. Oui, non, on peut, on peut pas. Ouais. C'est difficile d'avoir le feu vert. Euh, des fois oui. Et ouais. Pourquoi mmh. Ben, parce que. Tout coûte cher, ça dépend de la somme, ça dépend, voilà. Ça Après, c'est elle qui prend les décisions. Ça dépend du prix ou ça dépend de votre projet. Euh, des deux, le prix du projet. Est-ce qu'il y a des projets qui vous tenaient à cœur que vous n'avez pas pu faire parce qu'on vous a dit non, pas ce projet-là. Mais là, ça fait quatre ans que je ne suis pas parti à vacances, c'est dans les Je pars euh, une semaine. Ça me coûte euh, une, presque 900 euros. Moi, je suis allé au Maroc. J'avais jamais voyagé. Mon premier voyage au Maroc. Une semaine au Maroc. Tout compris. Hein. Ça c'est les voyages, c'est autre chose. C'est en plus comme elle me dit. Alors comme maintenant je me... je m'acheter une voiture, mais neuve. Madame Abardier m'a dit tu pourras l'acheter neuve. Moi je veux une voiture neuve. Ça vous rassure d'avoir de l'argent Rassure. Tout mais... ça vous inquiète Non, non, non. non, non. Ouais, es c'est quand même. C'est bon. Voilà, on aurait pas, on serait inquiété. Ah, ouais. On en a. C'est dur d'être frustré ben oui parce que moi je voulais passer le code pour la voiture et tout. Mmh. C'est juste parce que j'ai des sous de côté, je peux pas donner essayer de vendre pour le code de moto. Quand vous êtes au travail, vous pensez à l'argent que vous gagnez, à la moto possible derrière Est-ce que c'est la motivation du travail, l'argent euh, Oui, c'est un travail, on ne peut pas avoir d'argent, on ne peut rien avoir. Donc il faut travailler pour avoir l'argent, il ne faut pas être mal, trop malade, sinon on ne gagne rien. Un souci. Donc après, euh, il faut beaucoup gérer euh, beaucoup de choses. Oui, c'est euh, oui. une grosse souci. Oui. Moi, j'étais malade pendant six mois, j'ai loupé pas mal au travail. Euh, ça, je me suis retrouvé, pas avec une grosse somme, à, à la paye. Quoi, voilà. Donc après, euh... le salaire. Oui. C'est un bon salaire ou pas ben Oui, 600, euh, entre, 600, entre 600 et 700 euros quand même. Ça suffit ben oui, je ne sais pas combien ça représente tant de francs, mais oui, déjà, c'est déjà pas mal, ouais. Mais après, il y a tous les à côté, il y, y a la cantine à le lever, il y a les assurances, il y, y a beaucoup de choses à le lever, quoi, c'est vrai que, euh, oui. Vous aimeriez travailler plus, pour gagner encore plus euh, Si ça peut se faire, euh, oui, pourquoi pas, oui. Que dans 4, parce que dans 4 ou 5 ans, je vais être peut-être à la retraite. Donc je pense continuer à travailler au moins 10 ans, 11 ans de plus. Au à moins à la, à la soixantaine.